salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je suis parti de cette scène là de laquelle j'ai fait des rendus et voici ce que je vous propose aujourd'hui c'est de voir comment on peut passer de ce rendu là quel rendu de base à celui là donc j'ai changé la couleur en l'occurrence de la cuisine mais ça pourrait être de n'importe quel autre élément juste en quelques clics sans refaire de rendu et en y pinçant vraiment le moins de temps possible alors pour ça on va utiliser ce qu'on appelle le compositing et les passes de rendu Donc, j'ai commencé à vous parler avec euh, ben, le, le denoise par exemple avec l'ambiante occlusion dans précédentes vidéos et bien là je vais vous parler d'une couche qui est un petit peu différente une passe de rendu qui s'appelle le render element Material ID, le material ID voilà c'est cette couche là qui n'est pas très belle effectivement hein, qui va pas nous servir à, à rendre l'image plus belle mais par contre elle va nous être très utile pour euh, vite modifier notre image dans le compositing et je vous montre tout de suite comment alors, je vais avoir besoin pour le compositing de Photoshop, évidemment. Donc, je glisse ma photo de base, mon rendu de base, dans Photoshop. Et tout de suite, je vais aller chercher mon, ma couche de rendu Material ID que j'importe au-dessus de, euh, de mon rendu principal. Alors avant de commencer, je vous rappelle que dans la description pour tous les débutants qui souhaitent découvrir verrer pour SketchUp et de savoir comment ben, voilà l'asset editor fonctionne, c'est-à-dire verrez dans SketchUp, et hein, eh bien il y a un lien dans la description. Il vous suffit de cliquer dessus, de rentrer votre email et puis vous avez accès à la formation d'initiation euh, avec laquelle vous serez assez à l'aise pour suivre les autres tutos. D'ailleurs j'en profite aussi pour ceux qui l'ont déjà suivi. Je vous dis, j'ai mis à jour cette formation euh, très récemment parce qu'elle euh, était basée sur la version 3.6 de Verre pour SketchUp, qui est légèrement différente de celle-ci, de celle actuelle, la Verre Next. Et donc euh, là, j'ai mis à jour cette formation. Donc ceux qui l'ont déjà vue peuvent éventuellement retourner la voir parce qu'il euh, y a des nouvelles choses. Elle a changé. Elle est plus complète. Voilà, sur ce, je commence tout de suite, donc je reviens dans Photoshop et puis j'ai importé donc ma couche de Material ID. Alors à quoi elle va me servir ben, Je vais prendre la baguette magique ici, mode de sélection super pratique de, de Photoshop et je sélectionne juste ce qui constitue les éléments de la cuisine. Et comme l'élément est de la même couleur, ben, il se sélectionne en un clic. Là, je le masque, je viens sur ma fenêtre principale, je vais créer ici avec le petit rond ou plutôt en forme de rond, un calque d'effet. Et là je vais vouloir modifier la couleur, donc je fais un calque de balance de couleurs. Les curseurs apparaissent ici, puis je vais passer ça dans le rouge tranquillement, peut-être sur des tons foncés. Hop, avec une touche un peu orange, voilà. Et voilà comment en euh, 30 secondes, hein, je pense que j'ai euh, pas plus, je suis passé d'une cuisine blanche à une cuisine orange sans refaire de rendu et c'est tout à fait crédible, ça garde la luminosité et tout. La table là, elle a un reflet. Mais euh, imaginons que vous ayez fait ça pour, pour quelqu'un, pour un client, et qui vous dit Mais non, mais je voulais la table grise, noire, machin. et bien, pas de problème, vous revenez sur votre couche Material ID, vous sélectionnez en un clic la table, vous masquez, revenez sur votre rendu principal, et là, on va faire un calque d'effet bah, de luminosité avec courbe, ou je vais essayer de niveau, tiens, niveau. Et je vais baisser le niveau de luminosité de la table, et ce qui est super, c'est que effectivement elle devient noire, mais je garde le reflet. Donc, en, en voilà, en quelques secondes, je peux passer de ça à ça. Ça a vraiment modifié les éléments. Je peux faire ça avec le fauteuil, les coussins. Euh, Est-ce que la plante et si Elle est trop verte. Je veux la désaturer. Ben, je je la sélectionne et puis je fais un, un calque ici de désaturation, un teint de saturation. Voilà comment on peut modifier super rapidement la colorimétrie, la saturation, la luminosité de certains éléments dans votre image sans y passer des heures. Maintenant, je vous montre un deuxième exemple qui euh, bah, qui va répondre à, à, à plusieurs questions que j'ai reçues dans les commentaires. Parce que vous êtes souvent embêté avec le dénoiser qui dénoise un peu trop. Et en même temps, Photoshop, ça vous embête parfois aussi. Donc, je vais vous montrer à quel point ça peut être simple. Je suis parti de cette scène-là. Donc, c'est une petite scène SketchUp que j'ai rendue avec Verret une source lumineuse un miroir et puis une table avec des fleurs le cadrage le voici j'en ai fait des rendus que voilà et donc j'ai un problème je vais montrer ça tout de suite j'importe l'image dans, dans photoshop comme ça on verra c'est que effectivement le reflet du miroir est pas mal mais qu'est-ce que c'est bruité sur les autour sur le blanc donc évidemment j'ai fait une passe de denoiser le denoiser il a dénoisé mais il a dénoisé comme bien souvent un petit peu trop et notamment un petit peu trop dans les reflets, ce qui fait que regardez là je masque ou je démasque le, le calque. Là j'ai pas le dénoiser donc je vais zoomer un petit peu. Hop. Quand je le alors mon reflet est bien mais mon mur est pas bien du tout. Quand j'active le dénoiser bah c'est l'inverse le mur est pas mal, ça a bien dénoisé. Par contre là le reflet il est vraiment crade, il est super crade, il est beaucoup mieux comme ça. Donc la couche de matériel ID que j'ai faite ici et après je vous montre comment ça se paramètre tout ça dans, dans, dans VRE, évidemment. Hop, je vais bien la placer déjà. Voilà, je vais pouvoir sélectionner donc en un clic. Hop, alors j'active, je désactive Pixel Contigu pour que ça puisse sélectionner entre les pétales. Hop, en un clic, parce que c'était ça la difficulté, hein, comment venir détourer tout ça là toute la fleur qui se trouve devant le reflet en fait donc j'ai fait un clic j'ai sélectionné ça et puis là il me reste plus qu'à venir ici soit je fais un masque de fusion c'est à dire que j'inverse ma sélection contrôle I) et je presse masque et hop en fait ça m'a fait un trou ici dans le masque ça c'est la première manière de le faire donc on voit que ça a dénoisé ici puis dans le dans le trou du masque de fusion bah, j'ai l'image qui est en dessous c'est à dire mon rendu qui n'est pas dénoisé J'espère que c'est clair. Encore une fois, c'est des rendus un petit peu avancés, mais on m'en demande de plus en plus. Ou la deuxième solution, je reviens dans l'historique, ce serait de simplement de supprimer. Hein. Je, je viens sur, j'ai fait ma sélection avec la baguette magique, je viens sur ce calque là, et là je, je clique droit, je pixelise, et donc je viens juste appuyer sur Supr et ça fait un trou dans dans dans ce calque là, et ça le résultat est exactement le même. Euh, et donc voilà comment j'ai réussi en pareil en quelques secondes à bah, détourer parfaitement les pétales ici pour faire apparaître la partie non dénoisée du miroir du reflet euh, ça a été super super rapide euh, je vous montre tout de suite comment ça se paramètre dans sketchup T'en verrez plus exactement donc j'ouvre la set editor et puis tout ce qui est render element, c'est ces couches là hein, ce qui représente d'ailleurs des couches hein, de calque. je fais un clic droit là dessus et je vais rajouter l'un de ces rendus là, et c'est le premier, c'est Material ID Color. J'ai juste à faire ça, on voit que maintenant dans ma liste, il est bien là, et quand je vais faire un rendu, bah, j'aurai mon rendu ici, et puis dans la liste des rendus différents, là, je vais avoir le Material ID Color, qui va s apparaître tout seul, et qui va me permettre, quand je garder tous les rendus, bah, de faire exactement la même manip que je vous ai montré dans Photoshop. J'espère que c'est assez clair, repassez-vous tout ça au ralenti si ça ne l'est pas, mais si vous intégrez bien ces techniques, vous allez gagner beaucoup de rendus dans le compositing, et d'ailleurs, je vais continuer cette série sur le compositing euh, avec les différentes passes de rendu. Moi, j'en ai déjà quelques-unes en tête, mais si vous, il y a quelques passes de rendu qui vous paraît, paraissent un peu plus compliquées que d'autres à gérer, bah, faites-le-moi savoir à travers les commentaires ou euh, des messages directs. Et puis moi, j'essaierai de traiter ça dans des tutos euh, dans les semaines à venir. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette, cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao